Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 37, psaume chapitre 37, du premier verset au 25e verset. Psaume 37, 1 à 25. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés.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 Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme le plus beau pâturage. Ils s'évanouissent, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'éternel possèdent le pays. Et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Car l'éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli.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 Dans les cieux, sur la terre, à Jésus-Christ, dans les cieux, sous la terre, tout lui est soumis. I'm Nous aussi, nous te sommes soumis, et pour toujours, mon des aimé Père Saint, nous voulons vraiment te dire combien tu es tellement précieux pour nous. Ce soir encore, nos cœurs brûlent encore de désir, Seigneur, que tu puisses le posséder, mon Soba. Sois exalté encore, notre Père, c'est de tout notre cœur que nous approchons avec beaucoup d'humilité, Seigneur avec un cœur vraiment patubissant, touché au plus profond mon soba, réalisant combien, sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Seigneur, tu es notre consolation. Tu es celui qui nous relève quand nous sommes abattus, mon bénémoine Pâtibissant. Tu es celui qui nous fortifie, mon bénémoine Pâtibissant, quand nous perdons courage, notre Dieu. Tu es réellement notre force, mon bénémoine, Père Dieu. Notre refuge, notre Dieu. Oh merci pour ta patience à notre endroit. Merci réellement aussi pour ta bonté, mon bénémoine, Père C'est vrai, Père Tes bontés, oh jusqu'au nuées, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tes bienfaits sont tellement innombrables à notre endroit. Ce soir, tu nous as encore bénis, Père Dieu. Par bah, ta grâce, la grâce va te chanter encore aujourd'hui, mon bénémoine, parce que c'est toi qui fortifie chacun de nos pères L'ouange et honneur à toi pour chaque anti qui a été chanté. mon bénémé Pâté Vissant Merci vraiment pour l'inspiration mon bénémé Seigneur Nous étions tellement affaiblis Père Mais tu nous as fortifiés, Père Sois exalté encore aujourd'hui mon bénémé Pâté Vissant Pour le soutien à la force mon roi Que tu accordes à ton peuple encore Seigneur Nous as rassemblé parce que tu nous connais Seigneur Nous sommes réellement un peu des brebis Qui ont besoin de toi en tant que berger Seigneur D'être éclairé davantage, d'être conduits Bénémé Pâté Vissant, nous avons réellement Trouvé grâce devant ta face notre Dieu D'être réellement ton troupeau à toi, mon sauveur Sois exalté encore pour ce que nous avons aussi entendu Comme témoignage, comme Patrice en Qui a été chanté pour ta gloire Pour tout ce que tu fais pour ton peuple En aujourd'hui, mon Seigneur, nous te sommes vraiment reconnaissants, Père Tu n'es pas obligé de voir nous bénir, Père mais tu es réellement notre Dieu qui nous aime autant, Père Tubissant. Et nous approchons de toi avec humilité, Seigneur, oh Dieu, implorant ta grâce, mon roi. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit, mon bébé, mais Père Tubissant. Mais c'est n'est pas ta grâce, c'est par ton amour, Père Saint. Merci encore pour ce moment, béni Père, car nous t'avons ainsi prié. En pensant à, à tous nos frères et sœurs, partout où ils sont, mon bébé, mais Père ils sont aussi en connexion, en communion avec nous encore ce soir. Nous te remercions, notre Dieu. Tu es réellement notre force dans le combat, Seigneur. Sois béni encore ce soir, car nous t'avons aussi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ. De Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous disons que nous sommes des bienheureux parce que nous avons trouvé grâce à ses yeux, à ce que nous puissions vraiment porter aussi son nom. Et aussi en retour aussi, que nous puissions élever aussi ce nom et qu'il soit placé à la place qu'il doit être placé. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. qu'il bénisse aussi nos frères et soeurs qui sont venus aussi de loin. J'ai aussi appris que notre frère syriaque et notre sœur sont aussi arrivés. Ils viennent donc de Montpellier, que les le Seigneur le bénisse. Nous sommes dans la joie lorsque nous pouvons aussi entendre que nous avons des frères qui ont aussi cet amour dans leur cœur de pouvoir aussi se retrouver avec nous pendant cette période où nous avons le désir de nous tenir à la présence de notre Dieu en terminant l'année avec lui et aussi en commençant aussi une nouvelle année aussi avec lui. Je viens de voir là notre frère aussi Isaac, je pense, si ma, ma vue est bonne, que le Seigneur te bénisse. Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur nous aide encore à ce que nous puissions nous retrouver avec nos frères et sœurs et avoir aussi la communion autour de la parole de Dieu. C'est ce que les Saintes Écritures nous rapportent qui est qu'il est doux et agréable pour deux frères de pouvoir demeurer ensemble. Nous avons ce désir de ce que les seigneurs nous aident. Quand l'un parmi nous est malade, nous aussi, nous souffrons aussi avec lui. Nous prions aussi ensemble pour que les seigneurs élèvent. Quand l'un aussi se régi aussi dans le bonheur, nous nous réjouissons aussi ensemble parce qu'effectivement, nous formons un en Christ. C'est cela ce que les seigneurs, notre Dieu, a à pouvoir prier pour que nous soyons et que nous parvenions à cette unité, unité parfaite, effectivement. Et comme nous pouvons voir que le Seigneur, notre Dieu, quand il veut quelque chose, il l'obtient toujours. On peut se poser la question de pouvoir savoir est-ce que cela est possible. Oui, c'est sûr que c'est possible que nous puissions tous devenir un. Puisque la prière que notre maître a eu à pouvoir faire est une prière qui a été et déjà exaucée et que nous croyons qu'effectivement que le Seigneur, notre Dieu, a toujours une façon à lui de pouvoir gérer les temps et les moments et, et les événements aussi. Il est le maître de toutes les circonstances. C'est pour ça que nous nous apprenons à pouvoir simplement placer notre confiance en lui de manière à ce que nous lui laissons la latitude, effectivement, de pouvoir agir dans chacun de nous comme cela lui plaît. Je ne peux pas imposer à Dieu de pouvoir faire avec moi ce que je veux ou de faire ce que moi je veux autant où moi je veux. Je ne peux simplement que lui implorer la grâce de faire de moi ce qu'il veut au moment où il veut. Mon désir simplement, c'est que je puisse être dans la condition de pouvoir lui plaire. Et je ne cherche pas à ce que Dieu soit obligé de pouvoir faire toujours ce que je veux. Ce que je veux, c'est que le Seigneur fasse ce qu'il veut. C'est c'est une grande différence dans la manière dont de l'approche avec ces Dieux que nous connaissons et qui s'est fait connaître à nous et que nous apprenons simplement à pouvoir nous attendre davantage à Lui, pas que Lui soit comme c'est Lui qui doit toujours faire quand nous voulons et surtout avec l'être humain. Aujourd'hui. Tout est toujours pressé, pressé, pressé. On veut toujours avoir, on veut toujours... Et directement, on veut faire mal que... Oui, si je veux ça, je vais l'avoir aujourd'hui. je veux ça, je vais l'avoir aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est pas la manière dont Dieu est en fait. Parce que s'il le voulait, il pouvait créer le monde en une fois, tout est fait. Nous devons apprendre à connaître le Dieu que nous servons. Et surtout aussi marcher... Avec lui au pas et au rythme qu'il a eu. Vous pouvez penser une chose, mon frère et ma soeur. C'est lui, c'est Dieu qui a sujetti toutes choses. En fait, toute la création vient de lui. Il dispose du temps parce qu'il a créé les temps. Sans lui, il n'y a pas le temps. C'est parce que c'est lui, quand il est sorti de l'éternité, alors qu'à ce moment-là, il a déployé le temps parce qu'il a dit au commencement c'est quand il y a eu le commencement que le temps est entré en action est-ce que vous saisissez donc il est celui qui a déployé le temps c'est pour ça qu'il dit qu'il est l'alpha et l'oméga donc euh, il est le commencement et aussi il est la fin il gère toutes choses les secondes, les minutes, c'est lui qui l'a déployé c'est pour ça qu'il a aussi marqué les luminaires dans les cieux, pour contrôler les espaces et la durée, effectivement, de la journée, et de la nuit aussi. Et il les a déployés, effectivement, pour que nous, en tant qu'hommes, nous entions vraiment aussi dans l'espace-temps. Parce que lui, il est l'éternel. Ah oui, c'est vrai, il n'a ni commencement ni fin. Donc le temps n'a rien à voir avec lui, parce que lui il dispose de toutes choses. C'est un Dieu qui, auquel nous devons beaucoup de respect dans notre cœur et dans notre âme, plus encore de respect parce qu'il s'est fait connaître à nous et il nous accorde la grâce de pouvoir connaître aussi sa capacité. Rien, absolument rien n'est impossible à notre Dieu. C'est pour ça que nous lui devons du respect. Nous n'avons pas lui demandé de compte en fait. Pourquoi tu ne fais pas ça maintenant Pourquoi tu n'as pas fait ceci Moi je n'ai pas le droit de lui demander de compte. De quel droit j'aurais à pouvoir demander des comptes à celui qui m'a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie Si je suis debout aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi je le veux. C'est là que j'ai la crainte. Et de dire, Seigneur, pardon. Même quand mes pensées parfois obscures montent à moi pour pouvoir te poser des questions, que tu me pardonnes. Qui suis-je moi pour poser des questions à ces dieux aussi grands Oh mais il est merveilleux notre Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, qui lui-même me pousse à être dans des conditions où je peux lui prier, lui demander quelque chose. Alors les choses sont différentes. Nous l'aimons parce qu'il est parfait. C'est lui qui a touché le cœur d'Abraham pour qu'Abraham puisse intercéder. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'il est venu vers Abraham, parce qu'il savait qu'Abraham allait le faire. C'est aussi là aussi un témoignage d'un élu de Dieu. Quand il marche avec Dieu en fait, il ne fait pas ce que lui veut, il fait effectivement aussi ce que ce Dieu en fait l'inspire à pouvoir faire. Là, nous apprenons maintenant à pouvoir réaliser, effectivement, quelle est donc la conduite des dieux, effectivement, à l'endroit de celui qui lui-même s'est choisi. Parce que moi, je ne me suis pas choisi pour Dieu. Non. Non, non. Tu t'es choisi pour Dieu. Alors, comment peux-tu alors lui, lui demander des comptes à tes Parce que c'est une grâce que Dieu. Et toi. Moi et toi ne sommes pas meilleurs. Il y en a beaucoup sur la terre. Et puis, il est souverain. Il peut dire que je n'ai plus besoin de toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas lui dire Tu vas l'obliger Jamais. C'est pour ça, chaque jour, nous devons toujours être dans cette crainte. Et les supplications du Seigneur, aie pitié de moi. Aide-moi, mon Sauveur, que je ne puisse pas m'égarer à pouvoir. Non, je vais simplement, peu importe ce que je traverse, mais que je puisse toujours garder respect à ton endroit. Nous avons trouvé grâce aux yeux de ces dieux. Nous, nous, parfois, nous ne réalisons pas réellement aussi cette, cette grandeur de, de cette grâce qui est dans le plan de ces divins. Dieu si grand, si merveilleux, que nous chantons dans son plan. Il t'a vu, toi, frère et sœur. Alors, quel est, quel est le démon? Ou quel est les, quel, quel est donc cet esprit aussi? Impur qui parvient à pouvoir t'arrêter ou te freiner pour que tu puisses pas avancer. Non, parce que déjà le fait que Dieu t'a choisi, il t'a placé au-dessus. si nous apprend, nous voulons apprendre effectivement de ces dieux, de quelle manière effectivement nous pouvons le servir. Parce que les scènes écritures nous instruisant, ils nous disent que nous avons tout pleinement en lui. C'est-à-dire que nous n'avançons pas comme des mendiants, nous avançons comme des héritiers. Vous avez entendu cela Amen. Nous avançons comme des héritiers. C'est-à-dire que si on est héritier, c'est que nous avons l'héritage. L'héritage, ce que nous le possédons. Parce que pourquoi est-ce que nous disons que nous le possédons Nous Disons, comme est que nous le possédons, effectivement Parce que aussi longtemps que le testateur est encore vivant, on ne peut pas avoir accès à l'héritage. Mais quand la mort du testateur a été attestée, alors nous sommes possesseurs de, de l'héritage, effectivement. N'est-ce pas vrai que sa mort a été attestée <rire> Bien sûr. Bien sûr. Et ça, tu ne peux pas le douter, puisque même l'incrédule romain l'a confirmé. Donc si déjà un incrédule peut le confirmer, alors on peut vous faire comment quelqu'un qui croit peut encore avoir une double voix, puisque là, il a bien faussé la, la, la lance, effectivement. Et puis après lui-même il dit certainement. Cet homme était un fils de Dieu. Amen. Alors, comment est-ce que moi, je ne peux pas avoir effectivement, cette certitude C'est cette... pour ça que nous voyons tous ces hommes qui ont eu à, à pouvoir le connaître, effectivement. Ce n'était pas des aventures pour eux. C'est pour ça qu'ils pouvaient, de tout leur cœur, effectivement, exprimer des choses qui, qui, qui quand nous, nous le prenons aujourd'hui, et puis nous avons la grâce de pouvoir au moins passer par des moments, et nous commençons à pouvoir comprendre parce qu que cet homme de Dieu, il s'élève et dit, « Mais, dis-moi, les souffrances du temps présent. Il dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées. Un homme, un homme comme vous et moi, qui arrive à accepter effectivement qu'il soit, qu'il qu passe par des moments le plus difficiles sans broncher. Je me suis toujours, je dit, mais Seigneur, c'est quand même extraordinaire. On te prend. On t'enferme, tu n'as pas volé, tu n'as pas critiqué, tu n'as pas parlé du mal de la personne, mais la personne parle du mal de toi, la personne t'insulte, effectivement. Et puis en plus de cela, sans rien faire, votre attention, sans rien faire ici effectivement. Et on te flagelle même avec des fouets, vous savez, parfois les fouets avec les Romains, c'est les fouets avec des embouts, on a mis des clous. Hein. Donc, on te frappe, tu n'as pas volé quelque chose. Tu n'as même pas... Mais à cause de la foi que tu as, l'évangile que tu as, la foi en Jésus, tu pouvais te plaindre. En disant, mais Seigneur, mon Dieu, mais je crois en toi. Comme je crois en toi, tout le monde devait avoir quand même du respect. Nous, là, on te traite comme un petit chien, on te, trappe, on te frappe. Tu peux dire, mais quand même, mais où est l'ange de l'éternel Mais pourtant l'ange J'étais là. Oui. Frères et sœurs, nous devons connaître Dieu. C'est vraiment merveilleux de pouvoir... Nous devons nous pas être comme des religieux qui attendent effectivement que tout soit toujours bon. Je prie, ap, ap, ap, la, la, la viande tombe. Non, frère. « Nos frères, nous devons connaître le. Vous savez, je, dis, je regarde, je dis, Seigneur Jésus, si, si, si mes frères, si mes sœurs pouvaient comprendre, c'est pourquoi je disais, je, je, je, je disais, quand je voyais l'apôtre Paul, il dit, mais je voudrais moi-même être un athème pour mes frères. Parce que je dis, mais mon Dieu, s'ils pouvaient, dis, mais ils ont l'intelligence, mais ils n'ont pas la, la, la connaissance, de la foi pour pouvoir voir les choses selon le plan de Dieu. Et puis c'est devant sous leurs yeux. Comment ne peuvent-ils pas voir c'est ce que l'apôtre Paul pleurait, souffrait. De... La grâce qu'il avait, c'était de pouvoir avoir été d'abord lui-même. Il disait que vous connaissez comment j'étais dans le passé. J'étais vraiment un homme tellement servi dans, un, un, un, tellement profondément dans les traditions de ses pères. J'étais vraiment un traditionniste, effectivement, dans la loi. Oh là là là là. Mais puis il dit, mais quand il a plu à ah, celui qui m'avait mis à part de révéler à moi son fils. Alors les choses avaient complètement changé en fait. Donc il, il connaît la profondeur de la grâce effectivement que Dieu accorde à un homme qui était lié dans quelque chose et qui les fait sortir. C'est pour ça qu'il dit mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, s'il pouvait voir, les choses seraient tout à fait différentes en fait. C'est cela aussi le problème que nous avons. Nous avons un privilège extraordinaire de ce que le Dieu du ciel... Et surtout encore, mon frère et ma sœur, dans un âge comme celui-ci, où la confusion est tellement si profonde, je ne peux pas comprendre comment on peut continuer à mépriser Dieu. Et c'est à se prendre tellement avec des hauteurs, comme si Dieu était mon domestique, et qu'il doit me délivrer, il doit me guérir, il doit pouvoir pour mes besoins, il doit me donner une maison, il doit sécier cela. Nous avons entendu vous avez remarqué, c'est parce qu'en fait, vous ne prêtez pas beaucoup attention à la parole de Dieu. C'est comme, un, vous sentez, vous êtes assis là-bas, mais c'est un mouvement. Mais vous ne prêtez pas attention, il faut entrer dans la parole. Vous avez entendu ce qui a été dit ici David, il dit ceci, que d'abord, vous avez entendu les de ne pas contre les méchants. J'aime ces psaumes, j'ai dit, Seigneur Jésus, oh oui, je sais, parce que moi aussi, j'étais insuit par ces psaumes. Longtemps, longtemps, et c'est resté comme c'était hier, frère. Et si on lit là, effectivement, que, comme nous l'avons entendu, mais regardez bien qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin. Regardez très bien, frère, il dit, non, vous, vous le connaissez, je vais simplement le citer. Il dit, mais j'ai été jeune. Que Dieu te bénisse. Il dit bien, j'ai été jeune. Parfois, on peut dire, oh, les vieux, ils ne connaissent rien. Non, avant qu'on soit vieux, on était aussi. On était aussi... Parce que les jeunes d'aujourd'hui, c'est aussi les vieux de... Donc vous comprenez que Dieu nous aide. Donc il dit, mais j'ai été jeune, et puis j'ai vieilli. Donc j'ai cité, cest à -dire que je suis passé par toutes ces étapes-là, bébé, que Dieu te bénisse, mais puis jeune effectivement, et puis passant dans les âges, jeune, montant, montant, montant, montant, montant, montant, montant jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que je parcourus tout cela. Et j'ai observé. J'ai observé pendant toute cette période-là. Qu'est-ce que j'ai vu Il dit, je n'ai jamais vu. Il dit, j'ai regardé à gauche et à droite. Alléluia Je n'ai jamais, jamais vu. Qui ça Le juste. Mon frère et ma soeur, toi sois juste. C'est tout ce qui t'importe, mon frère. Alléluia Je n'ai jamais vu le juste. Abandonné. Jamais Oui, il dit, mais ça c'est la solution à mon problème. Il dit, mais il est toujours compatissant. Et il prête. Il dit, ni même sa postérité, m'endia son pain. Donc mon assurance, pour moi, postérité à moi, c'est ce que moi je sois juste avec Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Nous avons un privilège énorme, frères et sœurs, que ni même nos parents ne peuvent pas nous donner, ni même pas nos gouvernements, on peut te nommer ministre avec vous, ça ne peut pas te, te donner cette consolation. Cette paix. Et Ici si tu l'as, déjà sur la terre, et quand même tu pars, tu pars en paix, que ceux qui restent le Seigneur à cause de ta foi, ton amour à son endroit, il en prend soin. Si vous doutez, alors c'est parce que vous n'avez pas les yeux. Alors je vais vous donner un exemple. Levez les yeux. Voyez Israël. Amen. Vous savez ce que la Bible dit, Ils sont ennemis à cause de vous. Mais vous savez ce que vous connaissez cela, non Mais ils sont aimés à cause de qui De leur paix. Jusqu'aujourd'hui. Non, il est le Yahvé. Il est le Dieu. Frère, aime ton Jésus. Amen. Oh. Amen. Amen. Il est le plus beau parmi les milliers. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, il demeure l'absolu de notre âme. Mon frère et ma soeur, jusqu'à ces jours, il prendra soin de toi. Amen. Toi, fais tous tes efforts Amen. pour demeurer simplement juste avec lui. Cela ne veut pas dire qu'il faut mettre toute la loi en pratique. Non Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Quand il parle de juste, effectivement, c'est lui qui a cru en lui. La Bible dit que nous sommes justifiés par quoi Par la foi en qui En Jésus-Christ. Ah oui, mon frère et ma soeur. L'apôtre Paul l'a dit, quand Il est dit, non Vous savez, nous, vous voulez les lire rapidement, dans les actes au chapitre 13. Vous connaissez Nous y allons, je pense que c'est cela, Acte 13. Et, et, et, et ça, ça c'est tellement si important, et merveilleux pour nous de réaliser cela. C'est pour que vous soyez fortifiés, mon frère. Afin qu'aucune tristesse ou quoi que ce soit ne puisse arriver à vous amener dans une situation telle que oh, nous ne sachions plus tellement très bien où ce que nous, nous allions effectivement. Et regardez bien. Lisons dans le livre des, des actes. Pardon, Acte 13. Ah, hum. Oh, que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse, mon frère et ma soeur. Vous, qui êtes fils et filles de Dieu. C'est un bonheur d'être un enfant de Dieu. Le monde ne peut plus prévaloir sur vous. Non, mon frère et ma soeur. Regardez ici, acte 13, verset 41. Dit, il est 40, pardon, je vais me prendre ça, verset 29. Il dit, non, voilà. On va lire un peu beaucoup, hein. Okay, Alors il dit ici. Si... Aïe oh, Vous savez, c'est tellement merveilleux qu'on peut lire toute la Bible. Mais enfin, bon, je ne sais pas dit que. Et c'est vrai, ce chapitre, vous l'aimerez. Hein? Et acte 13, vous l'aimez aussi. Hein? Quand il parle effectivement aussi en parlant, avant sa venue, Jean avait prêché la. 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Avant sa venue. Parce qu'il dit que c'est la possibilité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Verset 23. Alors, verset 24, il dit, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Vous vous souvenez eh bien, ça, ça de nous l'avons, nous le trouvons effectivement dans le livre de, de, de, de Matthieu, effectivement aussi, vous vous souvenez de cela. Et là, et là c'est merveilleux de pouvoir voir comment cet homme, c'est le Saint-Esprit, qui ramène effectivement les choses afin en fait que notre foi puisse arriver à pouvoir réaliser que Dieu, quand il fait quelque chose, il y a toujours un but précis. Allez il continue, il dit, voilà, il dit, « Homme, frère, fils de la race d'Abraham, verset 26, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut... A été envoyé. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles du prophète qui se chaque sabbat. Vous avez remarqué ici combien, quand il était sur la terre, évidemment, nous avons souvent vu effectivement cela. Ce ne sont pas les, les Romains qui ont crucifié le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas les Romains qui ont tué le Seigneur. Parce que c'est vrai qu'on les a utilisés pour qu'ils mettent gomme la... Mais en fait, qui sont, ceux... Parce que, qui sont ceux qui ont réellement demandé qu'ils soient crucifiés par les Romains Les Romains n'ont pas dit, nous voulons crucifier cet homme. Non, lui, les Romains, il était chez lui. Ce sont les religieux, là. Les gens-là qui étaient reconnaissants, les religieux, là-bas, tout ça, les qui sont venus avec lui. Vers qui ça Vers Ponce-Pilate. Pilate, il, il a dit, nous l'amenons parce qu'il était en Pilate lui a dit, mais je l'ai observé, je n'ai rien trouvé de mal dans cet homme. Vous, me vous connaissez, non Jean 18, vous connaissez, cela dit, mais je n'ai rien trouvé de mal. C'est vous comprenez de mal dans cet homme, mais quel mal a-t-il Il, oh, il, il s'est fait, il s'est fait roi. Bon, ça ce sont les affaires. Ça, vous dis, oh, mais si toi, tu ne le condamnes pas, tu n'es pas ami de César. Vous comprenez De croyants qui se disent, c'est pour citer la bande, qui disent effectivement, tu n'as pas, c'est parce que nous, nous n'avons qu'un seul roi. Vous savez, comme ça, ils ont dit, notre roi, c'est qui C'est César. Vous vous rendez compte Vous parlez de Dieu Oh, notre seul roi, c'est Dieu lui-même. Et là, il change, il dit non. Et puis, vous connaissez la conversation qu'il a eue effectivement avec, avec Pilate, quand Pilate lui a posé la question, es-tu et, et donc, es-tu roi Et Puis il pose la question, mais tu l'es dit de toi-même ou ce sont les autres qui te l'ont dit, qui te l'ont fait savoir. Et puis il dit, moi, suis je suis juif, effectivement. Et puis, vous connaissez la suite Et puis, quand il a répondu, effectivement, que je suis venu, il dit, mais tu es donc roi, vous connaissez, non donc, l'homme a compris, il dit, euh, en tout cas, moi ici, avec cet homme ici, je n'ai absolument rien à pouvoir avoir. Tout au long des temps qu'il était effectivement sur la terre, vous pouvez savoir effectivement qu'il était toujours poursuivi par qui Par les pharisiens, par les saducéens. Regardez très bien. Ici, il nous a dit effectivement que, en, en le condamnant, regardez très bien, il dit non. Car les habitants de Jérusalem et leur chef, oh, je, et en le condamnant, vous avez entendu cela Ils ont accompli le parole du prophète. Vous savez je pense que c'était mardi que notre précieux frère ici nous a lu dans les psaumes 40. Vous vous souvenez oui. Vous avez prêté aussi attention dans l'Epsom 40, effectivement. Qu'est-ce qu'il a dit, effectivement Il dit, tu ne désires, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. C'est pas vrai oui. Tu l'as voulu Tu sacrifice. cela, non Et, et qu'est-ce qu'il était écrit qu il, Il dit, je suis venu au oh Dieu pour faire. Et pourquoi parce que dans le rouleau du livre, est-ce que vous suivez C'est écrit, hein dans le, Que Dieu te bénisse. God bless you, my dear sister. Yes, yes, yes. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi. Alors, vous comprenez cela Alors, toi, mon frère, et toi, ma sœur, qui, réellement, de tout ton cœur, a reçu, pas dans les pensées Jésus, mais dans le plus profond de ton âme, tu l'as reçu comme ton sauveur personnel. Vous savez, quand vous l'avez reçu comme ça, comme votre sauveur personnel, il n'y a aucune preuve dans votre vie qui peut vraiment vous brouiller, vous dire que Jésus-Christ qu il n'est... Il est... Non, c'est impossible. Parce que vous avez reçu celui que vous connaissez. Qui est-ce que vous avez reçu La preuve peut venir. Mais c'est que Dieu a placé dans votre intérieur, l'amour de ses dieux, il reste aussi profondément ancré c'est là votre force, effectivement, que vous comprenez. Que, que, parce que pour quelle raison Parce que nous savons qu'effectivement, il que y a une chose que nous pouvons comprendre. Pour que toi, tu acceptes vraiment, ce Jésus comme ton sauveur personnel. D'abord, tu dois toujours savoir. C'est pour ça que, quand nous écoutons la parole de Dieu, on ne doit vraiment pas être dans les nuages et pas dire, je connais, mais toujours bien comme il prie. Que Dieu le bénisse vraiment pour... Ah oui, qu'il te bénisse richement. Il faut bien prêter attention parce que Dieu. Ah je crois que. Et prêter attention effectivement pour que nous puissions bien saisir. Ça veut dire quoi, effectivement, que qui est-ce que tu reçois réellement Vous vous souvenez quand on parlait de la révélation Vous vous souvenez encore Que Dieu te C'était un dimanche, je pense. Hein, quand, quand on a posé la question, <rire> qui, il a dit, qu que dites-vous que je suis Moi, le Fils l'homme. N'est-ce pas vrai Alors quand Pierre a répondu, il a répondu effectivement. Et puis on s'est posé la question, effectivement, c'est la révélation de quoi De qui Parce que Dieu ne va pas révéler quelque chose qui n'est pas. Vous comprenez, vous souvenez Vous vous souvenez Amen. Donc Dieu ne donne que la révélation de quoi La révélation de quoi Bien sûr que oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a compris, frère. Réveillez-vous pour l'amour du Seigneur. On a compris une chose, c'est que la révélation c'est quoi? Mais c'est la pensée ah, au sujet de la parole qui a été donc exprimée. Donc la parole est exprimée, mais d'abord c'était en fait une pensée. Donc la parole c'est la pensée. Voilà. C'est la pensée donc au sujet de la parole qui a été exprimée. C'est ça la révélation. Donc si la parole n'est pas là, on va nous révéler. C'est pour ça qu'on a dit que les tonnerres, c'est pas... Ça ne me concerne Si Dieu a dit « Celle, ci qu'on dit les tonnerres, ne l'écrit pas. Bah, » Moi, je vais avoir la révélation sur quoi. C'est quand même assez clair, non C'est pour que vous soyez affirmés. Vous, vous avez oublié ça non. non. Donc Dieu <rire> ni se réfère effectivement que... donc à sa parole. Ce qui fait que la création n'est venue que par la parole. La pensée ne peut pas crier. Ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible. Vous voyez, vous dormez trop, frère. Vous dormez trop, ma soeur. Oui, on aime bien chanter. Mais le plus important, ce que vous entendez, frère et c'est cela que même quand vous êtes tellement dans une situation tellement difficile, où les gens disent, mais où est ton Dieu Tu es sûr et certain qu'il est là dedans. Là, ce moment tu te tiens, tu dis, Seigneur, quand ils me disent comme ça, je me souviens. Amen. Quand tu t'es suspendu entre ciel et terre, on te disait aussi, si tu es, si vraiment il est fils de Dieu, et qu'il descend de la croix, mais tu n'es pas descendu de la croix. Amen. Que Dieu vous réveille. Amen. Nous avons une puissance, mon frère, mais on l'utilise selon la parole de Dieu. La puissance de Dieu n'utilise pas selon ce que nous désirons. « Oh, frère, frère, frère, frère, frère. » Non, le frère ne peut rien faire. Il a dit « Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que mon Père. » Les dons est toujours soumis à Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, je parle bien des élus, ils doivent comprendre les choses. Et notre Père nous parle pour que nous puissions... Alors, nous comprenons que lorsque nous recevons le Seigneur comme notre sauveur personnel. Ce n'est pas n'importe qui que nous recevons. Nous comprenons pas ce dit, j'ai reçu, c'est Jésus qui, est effectivement. Il faut d'abord savoir, c'est Jésus, c'est qui, en fait? Eh ben, nous savons que dans les livres de Colossiens, on nous fait savoir que c'est Jésus en question que toi, tu, tu as reçu. Il est l'image du Dieu. Alléluia. Toute la plénitude de la création, Demeure. Ah ah. Il est le Dieu. Ah ah. Yahvé de l'Ancien Testament. C'est les Jésus du Nouveau Testament. Donc c'est lui qui dit et la chose arrive. Qui ordonne elle existe. Dieu te bénisse, ma soeur. Ça veut dire que c'est lui-là, c'est lui là, celui que j'ai reçu. Alléluia. Alors Paul dit Mais au oh mort, où est ton aiguillon quand tu sais celui que tu as reçu, même dans l'épreuve le plus profond, tu peux faut regarder, frères et sœurs. Quand Dieu a l'œil sur toi, l'épreuve peut être tellement si grand, ne tremble jamais. Voulez-vous un exemple Voyons Jonas. Jonas, Dieu avait l'œil sur Jonas. <rire> Alors, il dit, mais non, il dit, mais il il monsieur, monsieur, tout le monde ici a invoqué son Dieu et il, ça ne va pas, mais toi, il faut qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il savait très bien que le problème, c'était lui. Alors, vous savez ce qu'il a dit Chose que, quand vous pensez, il dit, mais humainement parlant, quelqu'un ne peut pas dire une chose pareille. J'ai dit, bon, écoutez, on retourne sur la terre. Il dit, non, j'étais moi dans la mer. Vous connaissez la profondeur de la mer en pleine mer agitée, même si tu veux nager, tu vas nager pour aller où J'étais moi simplement dans la mer, mais il savait. Amen. <rire> il savait, il dit mais comme c'est Dieu ici, ne veut pas me lâcher, même dans la mer, je ne mourrai pas. Oui, oui, il le savait. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour ça que les poissons est venus. <rire> Gloire à Dieu. Lève-nous, nous allons <laughs> prier.